Cet été, les marchés sont plutôt optimistes, malgré des inquiétudes croissantes sur la propagation du virus et la résurgence des tensions entre les États-Unis et la Chine. Cependant, des bonnes nouvelles sur le front des vaccins, des traitements contre le virus ont contribué à rassurer les marchés et à favoriser une rotation sectorielle, surtout vers le secteur des voyages et loisirs. Cet été, l'actualité a été animée par les publications trimestrielles des sociétés très attendues par les marchés. Dans ce contexte, nos fonds actions ont plutôt bien performé. Trust Team Rock Europe gagne 4,3%, Surperformant son indice de référence, l'Eurostock 50, qui gagne 1,5%. Le fonds Monde, Rock, gagne 3,5% contre 5% pour son indice de référence, le MSCI World. Ce sont surtout les entreprises et les secteurs du monde d'après et des grandes tendances clients qui ont continué de surperformer de manière régulière. Aujourd'hui, nous assistons davantage à une accélération des grandes tendances, à savoir la transition écologique et la transition digitale, plutôt qu'à une révolution. En effet, tout cela est confirmé par notre process rock et également par l'écoute des clients. Les valeurs en portefeuille qui ont bien performé. D'un côté, les valeurs de la transition digitale, je pense à Shop Apothequeux, le pharmacien en ligne qui a publié d'excellents résultats et qui a même augmenté ses perspectives pour 2020. Au cadeau, le spécialiste du e-commerce, Amazon, et également Apple. Apple d'ailleurs qui a franchi le cap des 2000 milliards de capitalisation boursière, qui a publié des résultats au-dessus de toutes les attentes et qui a divisé le nominat de ses actions pour attirer les investisseurs particuliers. Du côté de la transition écologique, Vestas, le leader mondial des éoliennes, a publié un excellent carnet de commandes et un chiffre d'affaires en forte croissance. La bonne gestion de son actif client lui permet de gagner des parts de marché et d'être profitable là où ses concurrents ne le sont pas. Toutefois, quelques déceptions, en particulier notre sous-exposition à certains secteurs très impactés par la crise, le voyage et le loisirs par exemple, ont pu ponctuellement nous pénaliser. Ainsi, nous avons retrouvé une dynamique positive depuis plusieurs mois, dynamique génératrice d'alpha, le tout avec un portefeuille qui reflète la satisfaction client en Europe et dans le monde. Durant les deux mois d'été, les fonds diversifiés ont plutôt enregistré des belles performances. Trust Team Optimum, c'est une progression d'à peu près 1,10. Euh, Rockflex, c'est 1,50. Tout ça à comparer avec un Eurostock 50 qui progresse de 1,60 euh, depuis euh, le 30 juin. En fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette performance positive, en fait, c'est une contribution positive à la fois de la poche action et de la poche obligataire. Donc on a vraiment les deux parties qui ont bien contribué, notamment sur l'obligataire, c'est la poursuite du rebond sur l'investment grade. Et puis on a aussi bénéficié en fait d'une rotation sectorielle vers les banques, mais aussi vers les cycliques industrielles type automobile et puis construction. Alors sur Optimum, euh, si on regarde la, la poche action, en fait on a eu, on parlait des banques tout à l'heure donc euh, de la rotation, donc euh, par exemple ING euh, qui a bien rassuré euh, les investisseurs lors des publications euh, du deuxième trimestre. Et puis on a aussi par exemple Saint-Gobain sur le segment euh, de la construction qui ont contribué positivement. Après sur l'obligataire, bah, toujours pour parler des banques, euh, on pourra parler de Banco Sabadell, donc ça c'est une banque espagnole, euh, qui a bénéficié notamment de la signature du plan européen. Sur l'automobile, Plastic Omnium, qui publie pourtant dans un secteur compliqué, mais qui publie au-delà euh, des attentes. Et puis enfin, le secteur des services des paiements. Donc là, on a plusieurs noms, on a Worldline, on a Ingenico, on a Nexi, qui est le petit italien euh, euh, de la bande. Euh, donc là, effectivement, ce sont des gens qui ont une approche satisfaction client très forte, donc une fidélisation des clients. Et dans des moments compliqués comme cela c'est quand même très important, euh, à la fois pour les moments compliqués, puis aussi pour, pour le rebond. A l'inverse, bon, ce qui a été ultra décevant, c'est les foncières. Euh, c'est vrai que tous les investisseurs attendent des grosses augmentations de capital sur les foncières. Donc nous, on considère que du coup, on va avoir des opportunités. Donc c'est ça aussi qui nous intéresse sur ce segment. Donc au final, on a des poches en fait, qui sont restées assez stables. Euh, les actions sont autour de 6% tout l'été, euh, les convertibles autour de 9%, le high yield autour de 15%. Et je pense que vraiment ce qu'il faut retenir sur Optimum à aujourd'hui, c'est que malgré le rebond assez fort euh, de l'investment grade, ben on a toujours un taux de rendement interne qui est autour des 2% euh, et avec un fonds qui a une duration très courte puisqu'elle est de 2,3 ans. Donc on est quand même sur quelque chose de très court. Alors Trust Team Reflex, ben, à l'image de Optimum, c'est vrai que sa partie obligataire a très bien performé. Euh, le resserrement des spreads, bon, ben, c'est le contexte hein, de, de redémarrage de l'activité économique. C'est aussi euh, ben, les gros plans de rachat d'obligations de, euh, de la BCE. Et puis sur la partie actions, si on peut citer certaines performances qui ont quand même été intéressantes, ben, sur les banques, on en parlait tout à l'heure, donc ING pareil, mais on a aussi eu Liberbank. Euh, donc toujours banque espagnole, toujours aussi dans le sillage du plan de relance européen, avec quelques rumeurs aussi de, de prise de participation, donc ça c'était intéressant. Sur l'automobile, en plus de plastique Omnium, on peut parler de Dur, euh, qui est le leader mondial en fait, des, des machines qui permettent de, de peindre euh, les, les voitures à la construction. Euh, et puis enfin on a Sunrise, qui est un petit opérateur télécom euh, suisse, euh, qui lui bah, a eu la chance d'être sous le coup d'une OPA, donc ça c'est toujours intéressant en termes de perf. Sur la, la poche action, en fait, vous vous rappelez que RockFlex, c'est 0,50 actions. Euh, en revanche, ça reste assez stable cet été. On est autour de 20% entre fin juin et fin août. Donc pas de modification majeure. Il faut bien retenir que c'est un fonds qui a quand même une possibilité d'être très très mobile puisqu'on était à 11% d'actions avant la crise. On était à 38% fin mai et à 20% fin juin. Donc voilà, il a toutes les possibilités et il pourra évoluer dans le temps en fonction de nos convictions.